Une mère de famille vient me consulter avec sa fille âgée de 4 mois. Elle me demande si elle peut commencer la diversification alimentaire. Afin de valider mes connaissances, je consulte le site pediadoc.fr. Ce site internet est une aide à la consultation ambulatoire de premier recours de l'enfant de 0 à 2 ans. Il permet de faire une recherche par tranche d'âge, puis par catégorie. Pour notre patiente, je sélectionne l'âge 4 mois, puis la catégorie « Alimentation ». Il me suffit ensuite de reprendre ces informations avec la mère de famille pour lui indiquer les aliments autorisés et sous quelle forme les donner.